Ah oh, puis tu sais pas ce qu'elle me dit non mais attends, elle me dit je plaiderai le dossier même sans l'épreuve Et du coup et eh bah ben, cette montée là Tu penses qu'il a les copyrights pour la carte Ah t'as la carte couleur quoi La chance ah non mon coco, c'est pas des murs, c'est de la belladone. Tu te rappelles pas du meurtre familial là dans le coin Ouais bah exactement, il a fait une tourte avec. Il est mort. Non, non, non, mais attends, mange pas ça, c'est du poison, tu rigoles. Euh, là, ça... Ah oui, évidemment je me suis tordu la cheville, parce que s'ils faisaient leur balisage correctement, ces espèces de m****, j'aurais pas les attaquer pour responsabilité. Ils se moquent de moi là, regarde. Ça me pourrit mon voisinage, ils sont vraiment il me foule. C'est de leur faute, enfin regarde Non, bah je me suis tordue la cheville, quoi. Moi aussi, euh, si je regardais sur le sol... Mmh. Ce que je préfère, c'est la peau saucisson. Hein. Non, moi, ce que je préfère, c'est la peau saucisson. Hein. Mais non, mais me sort l'article 1340. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi Cette descente, là Mais attends, attends, attends, on marche pas là C'est une espèce protégée Puis tu vas voir avec la nouvelle loi montagne, il va y en avoir de plus en plus Ça va être affreux Non, non, non, re retourne sur le sentier Ah ben non, marche pas ici T'as vu les jolies fermes Oh, mais c'est une fourmilière, attends, attends oh, J'ai vu le panneau de propriété privée Mais une violation de propriété comme ça Ça se respecte, ok On n'en a pas tous les jours Profite, plonge tes pieds, pisse dedans, tranquille Parfait la rivière là de pouvoir y tremper mes pieds, c'est génial. Il est étriqué comme la réforme légifrance. Ce passage. Oh, un passage tout petit. <rire> Trop marrant. Bon et puis vous oublierez pas de dire aux associés que c'est pas parce que j'ai pas réussi à les avoir en vidéo call que j'ai pas la pile de dossiers à facturer à la fin de la semaine, d'accord Donc s'il vous plaît, vous me faites le truc correctement. Coucou papa maman, du coup je suis bien arrivée à la montagne, c'est super cool les randos. Oula, génial. On a fait un parcours, trop trop cool. Pas toujours conforme. Pas toujours confort. Oui mais t'oublieras tout de même pas de dire à Jean-Yves qui m'a pas payé son, sa part pour le chat à donner du vendredi soir. Parce que bon, pas de problème, on lui avance et tout, mais tu sais, là j'ai pas que ça à faire. Tu comprends Là y a pas tout le monde. D'accord, merci. Ah merci. J'étais chargé des comptes moi. Ah bon Ok. Mmh. Mmh.